Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui me trottait en tête depuis un moment maintenant. C'est un sujet que j'avais vraiment envie d'aborder sur la chaîne parce que ça fait partie euh, vraiment des choses qui me tiennent à cœur, qui me touchent beaucoup. Ça fait maintenant plus de 100 vidéos euh, sur cette chaîne que je vous plaide la cause de l'âne, que je vous montre un petit peu euh, sa valeur, que je vous montre à quel point c'est un animal euh, juste, génial, extraordinaire et que j'aime de tout mon cœur. Mais pour autant vous imaginez bien qu'avoir un âne ce n'est pas tout beau tout rose comme ce que vous pouvez euh, voir sur les réseaux sociaux. Et euh, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Je vous propose de voir avec moi les bonnes raisons de ne pas avoir un âne. <rire> Regarde ce que j'ai ramené Il est si mignon Quand j'ai vu les photos sur l'annonce, j'étais obligée de craquer On dirait une peluche puis Il sera dans mon jardin, comme ça je pourrai le voir tous les jours. Et puis il me suivra partout. Alors oui, on peut avoir un coup de cœur pour un âne, mais il ne faut surtout pas oublier qu'en avoir un au quotidien, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est un investissement énorme en temps et en argent, euh, ça demande un minimum de connaissances, de terrain, et bien sûr les compétences nécessaires pour pouvoir l'éduquer correctement. Surtout euh, si c'est un âne, euh, n'oubliez pas que les anons s'agrandissent. Et enfin, il faut vraiment penser sur le long terme, parce qu'avoir un âne, c'est vraiment s'engager sur 30-40 ans, voire plus, donc euh, on ne peut vraiment pas prendre cette décision juste sur un coup de tête. Donc en fait, je peux te monter, faire du saut, de la rando, et tout ça à moitié prix par rapport à un cheval bah, Parfait euh... Le prix d'un âne à l'achat est très variable, la plupart venant de particuliers pour des petits ânes, souvent pas éduqués, laissés sans soins. Mais le prix monte vite lorsqu'on s'approche d'élevages plus sérieux et encore plus si on cherche des ânes de grande taille. Mais peu importe d'où vient l'âne, quoi qu'il arrive, il va avoir besoin d'un terrain clôturé, d'un abri, de fourrage, de parages réguliers, de vermifuges, de soins, tout comme un cheval en fait. Non, mais regarde, c'est gagnant-gagnant, quoi. Il nettoie le terrain, j'ai rien à faire. En plus, c'est écologique. Quand on prend en compte les différentes plantes toxiques qui peuvent être présentes sur un terrain... Et la tendance naturelle des ânes à l'obésité, euh, qui peut euh, rapidement être dangereuse et engager leur pronostic vital, on se rend vite compte que euh, l'alimentation de l'âne, elle demande pas mal de travail pour que tout se passe bien. Et en ajoutant toutes les contraintes liées à l'adoption d'un être vivant, c'est-à-dire les soins, euh, la vie des professionnels de santé, euh, l'éducation, c'est euh, beaucoup plus simple et beaucoup moins cher de tout simplement euh, acheter une tondeuse. cheval aux grandes oreilles, non Eh bien non, pas du tout. Si on peut obtenir le même résultat avec un âne qu'avec un cheval, le chemin pour y arriver est totalement différent. Il ne fonctionne pas du tout de la même manière et il faut vraiment parler à l'âne avec un langage qu'il comprend pour arriver à communiquer. Il ne faut pas non plus se laisser avoir par les belles images sur les réseaux sociaux, qui sont vraiment le résultat d'un long travail, d'une série d'échecs, de ratés. C'est un long parcours. Tout ne se fait pas du jour au lendemain. Et si, à mon sens, ce parcours en vaut la peine, il faut vraiment être sûr d'être prêt à le traverser avant de sauter le pas. Regarde mon dit doux que je t'ai ramené Tu vas avoir un copain Alors bien sûr, c'est super de vouloir faire cohabiter chevaux et ânes, même si l'idéal, c'est vraiment d'en avoir plusieurs de chaque. Euh, mais l'âne a besoin de tout autant d'attention que le cheval, voire même plus, tout passe par le relationnel avec un âne. Et euh, même si on ne prévoit pas forcément d'en faire un crack d'équifil ou de saut, euh, il faut quand même lui accorder du temps, jouer avec lui, travailler au moins les bases, et lui fournir les mêmes soins, pour son moral comme pour sa santé. Pas bien ici de toute façon, il n'aura pas besoin de grand-chose, hein, un âne, c'est un petit. Alors c'est sûr que les ânes ont quand même été moins fragilisés que les chevaux euh, au fil des années, euh, mais même un âne qui vit auprès à l'année a vraiment besoin de soins réguliers. Il n'est pas du tout euh, moins enclin euh, que le cheval à avoir des problèmes de santé. C'est même plus délicat car l'âne va généralement subir la douleur sans la montrer et du coup on ne remarque le problème qu'une fois qu'il est vraiment euh, bien installé. Pour vous donner une idée, euh, depuis que j'ai mes ânes, j'ai eu affaire aux fourbures de fanfans, à des abcès, à une colique qui a été causée par un énorme mal de dos, euh, par deux plaies assez euh, conséquentes quand même, <rire> un sarcoïde, un coup de chaud, le choix de prendre un âne plutôt qu'un cheval, ça doit vraiment se baser sur les spécificités de l'âne, son mode d'apprentissage, son caractère, pas pour un éventuel gain de temps ou d'argent. franchement, tu sais, je pense que ça fera du bien aux enfants d'avoir un animal de compagnie. Puis ça leur sortir un peu la tête des écrans, non, franchement. En plus c'est chouette, avec un âne ils pourront monter dessus Les ânes ont souvent un bon feeling avec les enfants, de par leur douceur et leur sagesse. Mais adopter un être vivant euh, implique vraiment un grand nombre de responsabilités qu'on ne peut juste pas demander à un enfant d'assumer. C'est un véritable engagement sur des dizaines d'années et pas un simple jouet euh, qu'on peut juste remettre au placard au bout de six mois quand les enfants se seront lassés ou alors euh, lorsqu'ils seront assez grands pour décider qu'au final ils préfèrent les chevaux ou bien euh, qu'ils voudront partir voyager, faire des études... Adopter un âne, c'est vraiment s'engager à lui offrir des conditions de vie adaptées, et ce, vraiment jusqu'à la fin de sa vie. Et t'as vu comme il est beau C'est un entier, du coup, comme ça, avec les années, on va pouvoir faire des petits Avoir un âne entier est loin d'être facile à gérer, euh, leur caractère est compliqué et euh, dans la majorité des cas peut devenir dangereux. Des entiers euh, non éduqués, non encadrés, euh, frustrés et violents, vraiment on peut en voir tous les jours. Ça devient vite ingérable et il n'est vraiment pas rare de voir euh, des copains de près euh, blessés, euh, voire même pire. Euh, et ça c'est quand ce n'est pas un enfant. En plus, euh, faire reproduire chez soi, outre euh, les complications euh, que ça implique, parce que non, une grossesse n'est jamais anodine. Eh bien euh, ça veut dire tout simplement mettre de nouveaux ânes sur le marché chaque année alors qu'il y en a déjà tellement en refuge euh, abandonnés et qui attendent leur nouvelle famille. Et si on compte se garder l'anon, euh, il faut vraiment avoir euh, les moyens et les connaissances pour euh, l'éduquer de A à Z. Les ânes entiers sont donc à réserver aux professionnels qui eux sauront leur offrir un cadre de vie optimal pour qu'ils soient bien éduqués et bien dans leurs sabots. Je vais partir en voyage pendant six mois Du coup j'ai pris un âne comme ça, on marchera ensemble et il pourra porter les bagages. Randonner avec un ou plusieurs ânes, euh, quand c'est fait dans le respect, bien sûr, euh, c'est une expérience juste extraordinaire. Et il ne faut pas oublier qu'adopter un âne, ce n'est pas s'engager euh, sur 6 mois ou 1 an ou 2 ans, mais bien sur euh, 30 voire 40 ans. Alors avant de sauter le pas, il faut vraiment s'assurer qu'on a les capacités d'accueillir euh, l'âne après le voyage vraiment sur le long terme. 3, 2, 1... Comme on a pu le voir depuis le début de cette vidéo, adopter un âne c'est vraiment un engagement conséquent. C'est une grosse décision dans une vie et elle ne peut pas être prise à la légère. La personne doit être consciente de ce à quoi elle s'engage et vraiment être prête à accueillir un être vivant dans sa vie. Le lui imposer comme ça, euh, même avec les meilleures intentions du monde, et même si la personne parlait déjà d'avoir envie d'avoir un âne, eh bien c'est l'empêcher de pouvoir se préparer correctement, lui tombe dessus sans cri égard en quelque sorte, et ces histoires finissent rarement bien. Adopter un âne doit vraiment être un choix euh, personnel et réfléchi, et euh, personne d'autre ne peut le faire à la place du futur propriétaire. Il est également important de pouvoir faire nous-mêmes la démarche du choix de notre futur compagnon, parce que euh, nous seuls euh, connaissons vraiment euh, nos critères, et surtout il ne faut pas négliger euh, que ces choses-là, ça marche au coup de cœur. Un animal ce n'est vraiment pas un cadeau qu'on offre. Bah T'as vu, j'ai tout fait pour qu'il se sente bien aussi. Je lui ai mis un abri, de l'eau, ta paille. Bon, euh, si jamais, au pire, hein, je pourrais toujours mettre la chèvre avec. Ça fera de la compagnie. C'est un sujet qui sera développé plus en détail dans une prochaine vidéo. Mais il faut vraiment savoir que non, on ne peut pas laisser un âne seul dans un pré. Adopter un âne, c'est adopter deux ânes ou bien envisager vraiment les solutions pour qu'il ait quand même un copain. Et même si l'âne est avec une chèvre ou un mouton ou des poules, ce n'est pas pour autant qu'il est heureux, qu'il est bien et surtout qu'il est équilibré. La compagnie d'au moins un autre équidé et lui est vraiment indispensable et c'est une condition non négociable à laquelle il faut être préparé avant d'envisager une adoption. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, de mon côté, je me suis vraiment bien amusée la tournée et je trouve que c'est un sujet très important dont on devrait parler plus souvent. <rire> Sur les réseaux sociaux, on a beaucoup trop tendance à montrer uniquement le beau côté, les trucs qui fonctionnent, les trucs qui sont trop chouettes dans le fait d'être propriétaire d'un âne. On souffre tellement de l'image de l'âne têtu, de l'âne qui avance à la carotte que, du coup, euh, forcément, on a envie de montrer euh, que les trucs qui fonctionnent, que les trucs qui marchent bien. Mais c'est vraiment important de rappeler que ça, ce n'est que la face euh, visible de l'iceberg, que tout n'est pas euh, tout beau, tout rose. Et non, je pense que c'est important de rappeler euh, qu'adopter un âne ou même euh, n'importe quel animal, au final, c'est vraiment une décision qui ne doit pas être prise à la légère. Euh, il faut vraiment euh, se poser la question, être sûr euh, qu'on est prêt avant de se sauter le pas. J'espère que cette vidéo aura pu faire réfléchir les personnes qui envisageaient d'être futur propriétaire d'âne, que ça vous ait fait un petit peu voir le mauvais côté ou la face cachée des ânes ou qu'au contraire ça vous ait complètement conforté pour vous dire que c'est bon, que vous êtes prêts. En tout cas moi je vous fais tout plein de gros bisous et à très bientôt pour une prochaine vidéo